Alors, si le pacte sur l'immigration est voté, ceci donne beaucoup de pouvoir. Ceci donne le pouvoir aux pays d'accueil de changer une procédure d'asile à une procédure de frontière. Et ceux qui viennent pour la protection sont enfermés et n'ont pas d'accès. Ils seront bloqués dans un centre, ils n'auront même pas de possibilité de rencontrer un avocat par exemple. Ils n'auront pas la possibilité de s'épanouir ou d'avoir une idée de ce qui se passe à l'extérieur. Ils peuvent être rejetés ou repoussés dans leur pays d'origine sans avoir une suite à une procédure que ce soit. Et ça c'est inacceptable, inadmissible, cette loi ne doit pas être votée.